Bonjour et bienvenue à la question métier. Je m'appelle Daniel Boucher et mon invité aujourd'hui est Jean-Guy Garriépi de Laurentide. Bonjour Jean-Guy, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Un beau soleil? Euh, oui, le soleil commence là, puis euh, disons qu'on va essayer de le garder. Ben oui. Tu sais, euh, on peut <rire> commencer aujourd'hui, tu pourrais nous dire un peu de ton histoire, d'où tu deviens? Euh, c'est euh, où tu demeurais quand tu étais jeune, puis tout ça. Là. Ça fait que si tu peux commencer par ça, là, on va continuer avec ça. OK. Euh, moi, je demeure, je demeure dans la municipalité de Saint-Adolphe-Dawar. Euh, C'est situé entre Moronais et Montfort. Disons que euh, j'habite à la même place que, où, où que j'ai été, euh, été élevé, si on dit là. Et puis, euh, c'est ça, mon père, mon père c'est lui qui a construit la maison, la, la maison familiale, en transportant les bio de son dos, là, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter un cheval. Et puis, nous autres, euh, à ce moment-là, ben, on allait à l'école à Montfort. Montfort, c'était un petit village. Il y avait un, un gros orphelinat, il y avait 200, 250 euh, disons que orphelins qui étaient là. Et puis il y avait des, des, des religieux, des, des religieuses. Les premiers qui ont été là, c'était des Montfortins. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom de Montfort au village. Et puis euh, l'église était incorporée avec ça. Puis dans le village, bien, il y avait une petite école de rang. Et puis euh, il y avait deux hôtels, deux restaurants. Est un petit village tout petit. Nous autres, on, on, on a commencé à aller à l'école là pour voyager à pied. Ça donnait 4000 allers-retours. Et puis, euh, on passait par le, le chemin de fer, la voie ferrée. C'était euh, plus. Parce que les chemins de terre, dans ce temps-là, c'était des chemins de terre. Là. Si on se rapporte dans, dans les 50, c'était des chemins de terre. Puis, quand, si on montait par la route, puis qu'on s'en allait dans, dans, dans le chemin, de, de... il passait une, une auto, il n'en passait pas souvent, mais quand il passait, il soulevait un nuage de poussière et puis là, on voyait plus rien. Donc, on passait par la, la voie ferrée. Et puis l'hiver, l'hiver, on montait, on montait soit en raquette ça dépend des tempêtes de neige, ou en ski. En ski, là, on pouvait gard, garder la route et puis les raquettes, bien, on passait à travers le bois, on piquait à travers le bois et puis euh, on montait au, au village puis, euh, à l'école. Le, à ce moment-là, c'était des maîtresses qui appelaient, les maîtresses d'école, des institutrices. Et Puis c'était une, Mme Robert, qui nous enseignait, nous autres, de, de la première à la troisième année. Et puis euh, son mari demeurait avec elle. Dans, dans ce temps-là, c'était un petit peu comme euh, les filles de Caleb. Là. Il fallait qu'il rentre le bois. Il y avait un poil à bois qui chauffait le, toute la bâtisse. Et puis lui, le, le, le, le monsieur, le, le, le, le mari de madame, c'est lui qui fait ça, puis il préparait ça, puis il rentrait ça tous les jours avec un traîneau dans l'école. Et puis, des fois, il demandait l'aide, puis nous autres, on était toujours les premiers pour y aller. On a mieux, mieux ça qu'à que, que étudier. quand fait on était dehors. Puis ce monsieur-là, en même temps, c'était un chasseur, puis euh, disons que ça tombait bien, parce que nous autres, chez nous, euh, mon père, nous avait, il nous avait commencé à nous montrer à chasser le lièvre puis euh, la perdrix, ces choses-là. Et puis, le monsieur, de temps en temps, il est rentré avec des lièvres qu'il avait, qu avait capturées. Puis là, il venait nous montrer ça. Et là, on voulait, on voulait y aller avec lui, nous autres. Là, là on ne voulait plus rester là. Et puis, euh, suite à quand on descendait de l'école, ben, on, on descendait encore par la, la, la voie ferrée. Ça allait mieux. Et au lac Chevreuil, disons que c'était à peu près, euh, je dirais, euh, bon, 2000 pieds, la voie ferrée, qui passait de chez nous, de la maison. Euh, il y avait une grosse tank, un gros, un gros réservoir à, à eau qui était toujours pleine avec des. Ils appelaient ça des. des euh, c'était comme des turbines qui tiraient l'eau du lac, puis ça poussait dans dedans Ça, c'était pour. À euh, chaque fois que les engins passaient, les trains, ils arrêtaient puis ils remplissaient d'eau, puis ça marchait à vapeur. C'était des gros engins à vapeur ça, qui se rendaient jusqu'à saint rémy des Hammers. Et puis, euh, nous autres, on vivait quand même un, un peu en retrait. De, on n'était pas au village, on était, on, on restait dans le bois, parce que où ce que mon père devait boire sa maison, il avait pris des billots sur place, puis pour faire la place aussi à, à boire la maison. Et puis, euh, quand on allait au village, on était un petit peu, un petit peu de des autres. Là. Euh, c'était des jeunes qui faisaient du patin puis jouaient au hockey. Puis tout ça Nous autres, on avait des raquettes, on n'avait pas de patin, on ne savait pas patiner, premièrement. Et puis, euh, quand on arrivait au village, il, il y avait des fois qu'il y avait eu des tempêtes. On n'avait pas été à école pendant deux jours, trois jours. Puis quand on arrivait, ils nous demandaient il de sortir de votre WASH. Là. Ça, c'était un petit peu euh, rire de nous autres. Il avait ça rire de nous autres. Et puis, on avait des, des, du linge, que, il y avait, il avait des pièces dessus. Ma mère cousait des pièces dessus. Ce n'était pas parce que c'était à la mode, c'est parce qu'il y avait des trous en ça. Et puis, eux autres, il n'y rien de ça parce qu'ils n'avaient pas, ils étaient un petit peu plus riches que nous autres. Nous autres, mon, mon père, on était pas ben raide. On mangeait du lièvre, puis du, du chevreuil, puis euh, des perderies. Euh, il y avait un monsieur à Moronais, c'est un monsieur Bayancourt, il y avait une épicerie. Puis lui, il, avait, euh, il achetait le lièvre, puis il achetait la perderie. Fait qu'on capturait du lièvre au collet, et puis euh, il nous donnait une pièce et demie du lièvre, puis deux pièces de perdrix. Lui, il, vend, il vendait ça. Le lièvre voulait qu'on euh, qu aille enlever la peau de dessus. Là. Sinon, il n'en voulait pas. Et puis, euh, c'est ça. Là, mon père, lui, trahit. il bouchait dans le bois. Il, tout, il était un waiter aussi dans un, un hôtel à mont -Ronaise. Et puis, euh, il, trappait, euh, il trappait le rembustier, le vision, la lutte. De Pékin, nord, le Pékin, le Renard, le Raton-Laveur. Il n'y avait pas, pas de castor dans le temps ici. Le castor est arrivé bien après. Quand, euh, moi, quand j'ai tapé le castor, quand même, euh, mon père, il, mon père, je pense qu'il me souvient bien, mon père, il est juste tapé une coupe de fois parce qu'il n'y avait pas beaucoup quand lui était ici. C'est par après que le castor est descendu par la, la ligne électrique, là, par les petits, les petits ruisseaux qu'il y avait là. Ça, il faisait des étapes. Et puis euh, le castor s'est rendu jusqu'à l'arrivée des Outaouais. Et puis, euh, suite à ça, bien, le temps qu'il faisait des déborrages, des, euh, des puis des, des, des petits lacs, des petits étangs, c'est que là, ça, ça faisait pousser du, des, des, des, des plantes aquatiques. Puis l'ornial a commencé à descendre aussi du, du nord, de Bissibili, tout ça. Puis là, à un moment donné, le premier ornial que, que, qui était été vu. Dans, dans la région ici, c'était mon frère qui l'a rencontré dans le bois euh, quand il était à chasse aux Gievres. Il a osé de mourir de peur qu'il a rencontré ça, c'était en courant son bord. Et puis, euh, le lendemain, quand on parlait de ça, bien, tout, tout le monde de, de, du coin était tout venu euh, se rendre pour aller voir dans le bois les traces. Qu'est-ce qu que ça de traces ça faisait à cette manière? Il n'avait pas eu ça ici, nous autres. Là. Et puis, euh, c'est ça. Après ça, bien là, le, le castor, quand il a commencé à, à se produire un peu, là, on a commencé à le frapper Et puis, euh, les fourrues étaient bonnes dans ce temps-là, à hein, comparer d'aujourd'hui. Parce que dans, dans, dans, dans le temps de mon père, là, qu il qui une lutte, il pouvait avoir 80 piastres. Puis, il, il travaillait pour 3 pièces par semaine, s'il travaillait à, à, à dehors pendant la guerre. Et puis, euh, là, nous autres... Euh, à un moment donné, il y avait une famille qui n'était pas loin de, de chez nous. Il y, avait, il, y avait des, des, il y avait des chartiers, il y avait des, des, des, des, des miettes. Et puis, euh, il y avait des lisotes. Et puis, euh, les lisotes étaient uh, un petit peu plus loin que, que chez nous. Puis, c'était était, était des descendants autochtones, c'était des, des métisses. Mais dans le temps, on n'appelait pas ça. ça, ça non, métisses, on ne s'était pas employé tellement. On disait qu'il y a des descendants d'Indiens. De, de, de, ils descendent des Indiens. Et puis, euh, on avait ri un petit peu d'eux autres, nous autres, parce qu'à un moment donné, euh, euh, la façon qu'ils s'habillaient, puis tout ça. On avait dit ça à, à ma mère, Elle avait dit Comment ça se fait, eux autres, qu'ils s'habillaient habillés de même, puis qu'ils ne se mêlent jamais à 20 avec les autres. Ils viennent ici de temps, en temps mais ils ne se mêlent pas beaucoup. Ben, elle disait que c'est ben, des descendants d'Indiens, eux autres. Puis là, on a dit « Ah oui », elle dit « rien pas », parce qu'elle dit « Vous autres aussi, vous en êtes <rire> ». Mais c'est là qu'elle nous a annoncé ça, qu'on on fait la même chose, qu'on était des messis, en fait, c'est ça. Puis après, ben, disons qu'on était six chez nous, on était euh, cinq gars puis une fille. Et puis, euh, la fille de ma soeur, là, avait 18, elle s'est mariée à 17 ans, puis à 18 ans, elle est décédée. Et puis… Euh, fait que là, on restait cinq. Mais il y avait un de mes frères qui était avec moi, il aimait ça beaucoup. Les, les autres, euh, ben, plus vieux, ils ne pouvaient pas marcher. Il avait eu la polio, il était avec une espèce de de, de, de qu'il y avait après la jambe. Il marchait, il se après quelque chose. Et puis, euh, l'autre, ben, lui, il aimait la chasse, la pêche, mais le trapage, ça ne disait pas grand-chose. Et puis mon père, ben lui, lui, il chassait, il chassait pour qu'on qu mange. Là. Il y avait un vieux 12 à deux coups, d'un de, côté de l'autre. Puis il chassait le chevreuil. S'il bat, il mettait une balle pour tirer le chevreuil, les SLG, ou en des slogs. Puis l'autre côté, il mettait des 7,5, des, 8 des pour la perdrix et le lièvre. S'il voyait un chevreuil, il tirait avec le slog euh, ou le SLG. S'il voyait une perdrix ou un lièvre, il tirait avec l'autre, euh, les, les petits plombs. Fait que. Euh, il accrochait son fusil après le gros bim au plafond. Puis, euh, des fois, on ne plus grand-chose. Il n'y avait pas d'animaux encore. Là. Pas, pas, il n'avait pas commencé à acheter des, des, des, des, des cochons, puis à faire de des choses de même, de la, de la ferme. Il n'y avait pas de cheval non plus. Fait que, quand le fusil était parti, notre maître de drôle, parce que des fois, le lendemain, euh, deux jours après, on avait de la viande sur la table, puis euh, on mangeait de la viande. On ne faisait pas bien ben, ben le, le, le, le différent. Nous autres, là, c'est par après qu'on comprenait quand le fusil était parti que le pays n'était pas là non plus. Il était parti avec le fusil. C'était pour nous chercher de la viande. Et puis, c'est ça. Moi, moi j'ai pris ce goût-là de faire cette vie-là. La, la culture qu'on faisait, c'est la, la culture euh, métisse que nous autres, on faisait. Je ne dirais pas que tous les messis, ils faisaient exactement comme nous autres. C'était un peu, euh, ce n'était pas un, une ligne complète que tout le monde fait pareil. Là. Il y en a qui faisaient d'autres choses nous autres, on, on faisait. Ce que je compte aujourd'hui, c'est ma culture, à moi, la culture que j'ai faite avec ma famille, qui était ma culture, la culture messis mais que nous autres, on avait adopté à notre façon de vivre. Fait que euh, c'est… Là, il y avait des, des, des, des, un lac ici, qui à 1 le lac Castor. On guidait, on guidait pour la pêche. Il y avait des, des, du monde qui montait de Saint-Jérôme. Puis là, il voulait aller les emmener là, puis on, on restait avec eux autres, ou on allait les rechercher avant que fasse Noël le soir. Ça nous donnait deux pièces là, là, pour les emmener, là, les guider là. fait que là, c'était de l'argent, c'était beaucoup d'argent. Quelqu'un donnait deux piastres. Là, là. Puis, on vendait trois, quatre lièves. Là, fait qu on fait qu'on faisait des bonnes, des, bonnes, des bonnes semaines pour le temps. Et Puis, mon père, bien, lui, il ne refusait pas aucun job. Puis, il, il faisait des, du, du bois. Un petit peu plus tard, quand on était un petit peu plus grand, 13, 14 ans, là, bien, on, on, on, on bouchait avec lui. Il faisait, deux, il faisait 200 copeaux de bois l'hiver, à peu près, qu'on revendait l'été à des touristes, parce qu'il y avait des, bien, bien, des, des, des chalets. Et puis, l'hiver, on faisait la glace aussi. On mettait ça dans de, des gros, gros blocs. On sortait ça de, de, de, de, avec un vieux truck, il chênait ça, il embarquait ça de, de dans la boîte. On emmenait ça dans une glacier, ça avait peut-être euh, 75 pieds de long. Puis c'était plein de, brin, de brincy, ça. On mettait la glace là-dedans, puis on la brillait avec du brincy pour, pour pas que ça, que ça fonde. Puis l'été, mon père il travaillait pour les, les touristes, il faisait des petits jobs de peinture, comme ça. Tout le monde était en vacances de l'école. Ils disaient que vous allez préparer euh, on passe une ronde de glace. Il faisait sortir les gros blocs de glacière. La on sciait ça avec un grand arbre. Puis on faisait des, des petits blocs à peu près de, de 15 pouces par euh, 10 pouces. Puis, là, le soir, avec mon père, est là, on chargeait ça dans le camion. On faisait une run. Tous les touristes avaient des, des, des petites glacières à glace. Il n'y avait pas de frigidaire. La plupart les chalets, il n'y avait pas d'électricité. Là, on a livré ça. On était moi et mon frère, qui était un petit peu plus vieux que moi. On prenait un bloc à deux, puis des blocs traînant à terre. Quand on allait mener ça aux, aux, aux personnes, les, les, quand il y avait un blanc, on était content parce que lui, il prenait la, la chose et il mettait dedans. Il mettait dans de la sière. Les autres, on en a deux, on avait de la misère. Mais là, c'était 50 cents, les gros blocs, puis les plus petits, c'était 35 cents. Puis des fois, on, on avait qu'il nous donnait 25 cents de type. Donc, on a donné ça. C'est comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on vivait, là, disons, euh, le, le, pas mal euh, en gros. Là. Après ça, bien, quand on a pris un, un petit peu plus vieux, bien, moi, je suis monté d'un chantier. J'ai été bouché de, pour des jobbers de faire de la pitonne, une pitoune de quatre pieds, et puis euh, avec, un, avec un cheval. Là, mon père, lui, s'était acheté un cheval. Puis après ça, il en a racheté un autre. Puis euh, là, il, il bûchait des bio, puis euh, on faisait les 200 comme de bois. Là. On va commencé ça, hein, mon père, il était autre à lui au Boxa. Quand on a commencé à bûcher avec lui, on a commencé au Boxa. Après ça, bien, là il avait acheté une, une, scie une, une grosse scie mécanique. Ça faisait 32 livres quand elle était pleine de gaz. Puis euh, c'était pas direct drive, ça, là. Direct drive, c'est les, les chaînes de ça d'aujourd'hui. On peut scier un arbre, puis on le fini en sciant par en dessous. Dans ce sens-là, tu n'étais pas capable, ça kiquait, tu tombais sur le dos avec le scie. Parce que les, les, les, les, les dents n'étaient pas faites pareilles. Aujourd'hui, on, on a plus ces problèmes-là. Mais euh, lui, mon père, à un moment donné, il a, il a, il a été travaillé dans la réserve de, de la véranderie. Il une fois par quinze jours. C'est ma mère qui s'occupait de. de, de, de de toute la maison. De, de, de, de, de, là, on avait des chevaux. À un moment donné, on a eu une vache, puis euh, il y a eu une, deux ou trois cochons qu'on avait, de, puis euh, on, on, les, on les tuait avant, avant, avant, les, avant Noël pour, pour la, la, la viande. Et puis, euh, ma mère, c'est qu'elle avait été élevée par son père, de, puis sa mère, comme un homme, parce qu'il y il avait eu la grippe espagnole, puis ses trois frères, ils étaient morts d'un an. La grippe espagnole. Elle avait été élevée là, à travailler, à bûcher du bois, puis euh, s'occuper des animaux, nettoyer les curies, euh, charrier les baines de foin, et puis tout ça. Fait que ça ne dérangeait pas bien, bien. Elle prenait la hache, puis elle allait le pouloyer, puis elle coupait le coup d'une coupe de poule, puis elle ça à sa maison, elle pleumait, puis elle, met, puis, elle faisait cuire. Et puis, c'est euh, la on rentrait le bois, c'est normal. Elle avait des lavages qu'elle faisait, elle le tout charrier l'eau, parce qu'on euh, n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de toilette. On, pouvait, des, on appelait ça des bécosses, des mais c'était des bacosses qu'elle appelait ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, c'est euh, ça qu'on avait. Et puis, euh, le moulin à laver, c'est un moulin, euh, je me rappelle, c'était en bois, puis c'était une espèce de, de, de, de, de chose qu'on tournait, puis, puis, on, puis là, elle nous faisait craquer ça, là, des fois, des heures de temps. Puis pour, pour le, le, le, le, le, le sécher, c'était un tordeur qu'il fallait tourner en main aussi. C'était dur, c'était pas mal sûr. Et puis quand même en vacances l'été, quand on n'avait pas d'école, il fallait qu'on fasse le chose là. On travaillait tout le temps. Mais si on était capable d'avoir des, des petites jobines pour euh, couper du gazon avec des anciens bouillants à gazon, là, on les prenait. Puis on cherchait une coupe de pièces là. Puis, euh, et à un moment donné, quand on... Il commençait à avoir un, un petit peu, maintenant qu'on avait une quinzaine de pièces. Là. Mon père nous avait ouvert un compte à la banque. Il dit, allez placer ça. Puis Il se dit, vous avez tous le, toutes les bonbons, ils ça reposait, là. Et puis finalement, il, on, est, on avait chacun un, un compte de banque. Plus tard, quand on commençait à être plus vieux, puis qu'on commençait à gagner plus d'argent, là nous ont mis 10 pièces par semaine de pension. C'était quand, quand même bon parce que ça nous a montré à, à, à, à prendre soin de, de, de l'argent, que ça ne pousse pas dans les arbres. Non, ouais. Et puis, euh, fait que il y avait une chose aussi. Quand ma soeur s'est mariée, elle s'est mariée à 17 ans. Mon père il avait invité à peu près 50-60 personnes. Ça fait que, euh, ma mère a tu vas prendre de l'argent pour ça. C'était à l'hôtel. il faisait ça, la, la, la, la, les noces à l'hôtel, Mon frère, Il y en avait deux hôtels, il y en faisait une. Tout le monde a mangé, là, puis tous les beaux steaks, puis tout ça. À un moment donné, on disait, hey, ça n'a pas d'allure. Qu -ce que c'est qu'il a fait? Il, il a-tu a, a fait une banque? Il a, il a fait de l'argent demain pour acheter ça? Ça, ça coûte cher dans l'hôtel puis tout ça. Mais par après, nous autres, on l'a su. Mon père, il a fait un chevreuil, puis c'est ça, ça, ça qu'il qu avait fait manger à tout le monde dans l'hôtel. C'était dépendu à Paul faire ça. Oh, oui, oui, oui. Mais c'était la, la loi de la survivance, ce qu'on faisait. Ouais. Et puis, oh, euh, oh, oh, c'était Puis, ma, ma soeur est morte un an après. Là. Et puis, quand, à un moment donné, j'avais figuré ça. Puis je, je me disais, même dans ce temps-là, il, il y avait, pour le monde, euh, les autochtones, il y avait euh, un peu de, de, de, de, de, de, de, de, de, comment je dirais bien, ça, de, ouais, de racisme? De relâchement, en, oui, envers nous autres, là parce que quand ma soeur est décédée, elle est décédée le jour de l'an, euh, d'un jour de l'an, 1951. Puis là, il y a, mes parents, il y avait... Il, il y avait un téléphone à ce moment-là. -là, C'était en 51, le téléphone était rentré. Il y avait eu un téléphone dans la nuit. Ils ont dit « Descendez, votre fille, elle va, elle va, parce qu'il avait descendu à la p... elle, elle va pas, Elle va pas mieux. » Puis, euh, « Vous êtes mieux de descendre. » Quand ils sont descendus, elle euh, était morte, elle était décédée. Mais ça m'a fait penser, quand il a… Euh, euh, du, euh, comment ça s'appelait, la, la, la petite autochtone qui est décédée là, Joyce, Joyce. l'hôpital de Lille. Joyce. Ça m'a fait penser à ça. Parce que quand qu sont, mes parents sont arrivés, euh, étaient, euh, étaient telles qu'elles étaient. Ils n'ont même pas essayé de, de la ranimer, rien. Puis par après, on a appris qu'il n'y avait pas de docteur dans l'hôpital de cette minute-là. Autrement dit, ils sont ont pas mal. Puis, puis c'était des sœurs qu'il y avait là dans ce temps-là. Mm. C'est les sœurs qui contrôlaient tout. Ouais. Et les, les, dans l'ère de Duplicy, là, C'est okay. lui qui contrôlait tous les, les collèges, tout ça. Là. Fait que... Euh, comme c'est là, là, si tu as une question à une autre, là, tu sais, ça va... me Parce que la, la mémoire, ça monte à Qu'on a-tu... Euh, Sais-tu si ta parenté ont été... Euh, euh, la parenté ont été euh, au pensionnat? Non, non. Non, bien, pas... Pas, pas, pas proche, là. disons que c'est peut-être plus, plus loin, mais disons que pas, ça n'a pas été proche. Mais il euh, y, y en a que, de, de, de ma parenté, qui ont, qui ont été euh, élevés par les frères, mais ce pas les pensionnats comme tels, c'était comme un... Si on parle d'orphelinats qu'il y avait, là. il y en avait beaucoup de ça. C'était des jeunes, puis ils se faisaient, ils se faisaient battre. Euh, les, les frères, il y avait une, une, une soutane avec un, une espèce de, de cordon, là. Ils il foutaient ça dans la face. Nous autres, on a mangé parce qu'il y avait des films, il y avait des vues le vendredi soir pour les frères et pour les sœurs. Puis le samedi, c'était pour les, les, les orphelins. Mais nous autres, on se faufilait, on, on, on était de la même grandeur les autres. Puis on, allait, on allait là, puis on regardait les films. Puis à un moment donné, il y en avait qui m'avaient demandé, moi de, ils m'avaient donné de l'argent, puis ils nous ont emmené des cigarettes. Mais moi, je n'ai pas été plus fin. J'ai été m'acheter, puis les emmener. Puis le frère m'a payé. Le, le passage, ça m'a passé en pied de long, Je n'ai pas touché jusqu'à la porte. <rire> là, ils avaient beau, puis le doigt aller là. <rire> OK. okay. Uh, uh, il y avait des gens qui faisaient aussi les jeunes. Là, on va prendre une petite pause, puis on en revient. On va parler oui. d'autres sujets. OK? On prend une pause de 50 secondes.